D'après mes recherches, il existerait donc 16 000 espèces d'arbres dans la forêt amazonienne, Diane. Euh... D'après mes recherches, il existerait Et donc... Papa! Oh, euh, euh, euh, oui, Pépine? Oh, oh papa, j'ai une super blague à te raconter! Oh, J'adore tes blagues, Pépine! Oui, J'arrive! <rire> De papa citron qui dit à son bébé citron <coughs> Si tu veux vivre longtemps, tu ne dois jamais te presser. Ah. Hein ah, mais presser Citron presser oh! <rire> <rire> as vraiment beaucoup de talent pour raconter des blagues, Pépine. Oh, merci. Oh, D'ailleurs, oui? justement, regarde. Oh, c'est quoi? N'est-ce pas une odeur sublime? Oh, ça sent. Oh, l'été, la chaleur. Oh, je n'aime pas ça, moi, le citron, papa. Oh, oh, oh, oh je m'excuse, ma petite Pépine d'amour. J'ai oublié que les fourmis n'aimaient pas l'odeur du citron. Ne... Mais pourquoi, papa? Euh, Le citron est un fruit acide. Pour les fourbis, c'est une odeur beaucoup trop forte. Désolé, ma pépinette. <rire> c'est pas grave, papa. Je peux toujours faire des blagues de citron. <rire> <rire> J'aime ton attitude positive, ma fille. <rire> oh, papa, <rire> qu'est-ce qui est jaune, qui monte et qui descend? Euh, oh, un citron dans un ascenseur? Mais non, c'est moi! C'est <rire> bien oh. <rire> <J 'ai vieilli, rire> hein, papa?